Bah bonjour à tous, euh, merci d'être là en dépit effectivement de l'heure plutôt, euh, plutôt matinale. Euh, donc effectivement on va parler de, de CDP, de Customer Data Platform, euh, mais sous un angle euh, on va dire plutôt opérationnel. C'est à dire que vous avez dû être abreuvé je dirais depuis hier de, de contenu, de contenu peut-être un peu théorique. Donc l'idée c'est de se projeter en fait dans l'usage de ce type de solution. Et de voir ce à quoi ça peut ressembler euh, euh, d'un point, point, point de vue, projet. Donc avant ça, je vais rapidement me présenter. Donc moi, je suis Jonathan, je suis manager chez Columbus au sein de la pratique Digital Data Innovation. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Columbus intervient sur des chantiers de valorisation de la donnée pour des clients de tous secteurs. Euh, donc typiquement, nos clients sont des CDO, des CMO, euh, et on les aide à, à, à travailler à améliorer euh, la performance euh, marketing euh, de leur organisation. Alors, on va commencer par une, par une petite euh, définition. Euh, bon, disons que de notre point de vue, la CDP correspond davantage, je dirais, à une, à une nouvelle philosophie qui a une révolution technologique. Donc, quand on parle de Customer Data Platform, on va parler en fait, d'un outil, d'une base de données qu'on va mettre entre les mains d'un annonceur, dans lesquels il va pouvoir mettre donc, toute sa donnée client, une donnée client donc, qui va être unifiée, réconciliée, donc à la fois sur la partie on va dire individuelle et à la fois sur la partie données digitales et une donnée qui va être persistante dans le temps sous-entendu sur la base d'un ID qui n'est pas périssable. Donc là évidemment je fais allusion euh, bah, notamment aux, aux cookies dont l'activation dépend de sa durée de vie euh, et ce qui faisait le, le nerf de la guerre notamment dans le cadre des solutions DMP. Donc unifiée, persistante, ça c'est pour la donnée et l'idée c'est de rendre accessible cette donnée segmentés à différents systèmes. Donc ça peut être des systèmes qui vont permettre d'enrichir une nouvelle fois cette, cette donnée. Euh, si vous utilisez par exemple des algorithmes ou des modèles prédictifs, vous allez pouvoir alimenter vos modèles avec cette donnée. Euh, mais également quand on parle d'autres systèmes, naturellement on parle de canaux d'activation. Euh, alors typiquement on va pouvoir activer en média de manière assez classique, euh, mais on va aussi pouvoir activer en personnalisation web, en newsletter, etc. Donc l'idée, c'est de passer en revue euh, trois use cases, euh, le tout en, en, moins de, en, en moins de 15 minutes. Euh, ce sont des use cases qui sont euh, euh, inspirés de, de, de faits réels. Euh, pour certains de nos clients, ils sont en cours d'implémentation, ils n'ont pas été menés de bout en bout, mais l'idée, c'est vraiment de vous restituer euh, et de vous projeter en fait plutôt euh, dans, dans l'usage de cette technologie euh, et, de, et de voir dans et de voir dans quelle mesure ça peut répondre en fait à vos, à vos objectifs marketing. Donc on va se, se projeter dans le dans le premier cas d'usage euh, qui euh, donc relève d'un objectif de d'optimisation de, de taux de conversion donc pour un pour un voyagiste. Donc là on est sur la base vraiment d'un parcours qui est omnicanal euh, et qui va commencer en fait avec un, un prospect qui va appeler donc le centre d'appel d'un voyagiste et qui va demander un certain nombre d'informations sur un potentiel voyage cet été au Costa Rica. Donc dans ce cas-là, il s'avère que le prospect en question par téléphone va indiquer un certain nombre d'informations personnelles, type nom, prénom, email. mais l'idée c'est que cette personne-là finalement, ne va pas au bout du process, et finalement, entre guillemets, abandonne le panier, mais en tout cas ne va pas convertir au téléphone. Néanmoins, l'agent euh, du centre d'appel a pu malgré tout bah, créer une fiche prospect dans le CRM, indiquer tout un tas d'informations, celles qui ont été euh, livrées par, euh, par la personne, mais également des informations contextuelles, euh, des informations type segment, euh, à savoir, bah, oui, la personne euh, a une appétence, a un intérêt en fait, pour un voyage euh, cet été et a forcéori dans, dans, dans une destination qui est, euh, qui, qui est euh, euh, précise, qui est le, qui est le, le, le Costa Rica. À partir du moment où ces informations sont dans le CRM et si on part du principe que vous avez déjà installé une CDP chez vous, eh l'idée ça va être évidemment de mettre en place du web service ou par API de la synchronisation et de la réconciliation automatique entre CRM et CDP et donc de voir comment on va pouvoir enrichir en fait cette donnée CRM grâce à votre Customer Data Platform. Dans le cas présent, il s'avère que lors de cette synchronisation entre votre CRM euh, et la CDP, il s'avère en réalité qu'il y a une fiche contact en fait, qui existe pour cette personne-là dans votre CDP, puisqu'en fait, l'adresse email de la personne est déjà, reconnue, est déjà reconnue dans votre CDP, donc elle existe, donc ça c'est la clé de réconciliation. Donc la CDP va on-border en fait, toutes vos données CRM, et ce qui est intéressant, c'est que la CDP, sur la base de cette fiche de contact existante, a de la donnée digitale en fait, sur cette personne. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire que euh, la CDP va être capable de nous dire que bah, finalement cette personne est plutôt appétante euh, à de la publicité display, c'est à dire qu'on a été capable de faire remonter en fait la donnée média et la donnée performance média au niveau de l'individu pour savoir que cette personne non seulement a été exposée par le passé à des bannières, mais qu'elle a cliqué par exemple, voire qu'elle a converti derrière. Et la deuxième information qu'on a, qui est, qui est assez fondamentale aujourd'hui, parce qu'il euh, me semble qu'on est le 25 mai, c'est le, le premier anniversaire du, du, du RGPD, me semble-t-il. Jeux anniversaires. Euh, et du coup, euh, on a cette capacité aussi dans la CDP avec un module de consent management euh, bah, d'avoir l'information comme quoi la personne euh, a consenti au dépôt de cookies euh, en lien avec le ciblage publicitaire. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que sur la base d'une segmentation classique CRM, on va être capable de faire une sorte de segmentation augmentée grâce à la CDP en faisant le lien entre CRM euh, et digital et avec un segment qui sera du coup... Euh, enfin en tout cas avec un, un profil qui sera segmenté de manière beaucoup plus fine donc pour derrière faire une activation beaucoup plus intéressante donc là effectivement il s'agit d'une personne qui a un, un intérêt pour, pour un voyage cet été au Costa Rica euh, qui est sensible à la publicité display et qui, est, euh, et qui, qui a consenti euh, à ce qu'on qu le cible et donc derrière en termes d'activation euh, bah, vous allez retrouver en fait vos canaux d'activation classiques. donc certains vont faire du, du display sur Facebook en custom audience, euh, d'autres vont faire du, du programmatique sur un certain nombre d'inventaires, mais la grande différence bien entendu c'est qu'on va pouvoir faire de l'hyper personnalisation, c'est à dire qu'on euh, va pouvoir aller vraiment cibler euh, la personne avec le bon message, éventuellement euh, si c'est une personne dont on estime que la valeur client est importante, on pourra éventuellement lui pousser une réduction personnalisée. Mais l'idée, si vous voulez, voilà, c'est d'activer sur des canaux bah, que vous connaissez tous et qu'à mon avis que vous, vous pratiquez tous, mais dans une logique beaucoup plus, euh, beaucoup plus personnalisée et ciblée. En termes d'indicateurs de, de enfin impactés, c'est assez évident. Donc évidemment, le taux de conversion. Évidemment, la satisfaction client. Si, par exemple, la personne peut bénéficier d'une un, ristourne, par exemple, sur son, sur son, sur son voyage. Euh, et évidemment en, ter en termes de vente. Et en termes de solutions requises, dans le cas de ce, de ce cas d'usage, c'est bien entendu un CRM, une CDP, et euh, bien entendu un, un, un, un ad-server pour pouvoir, pour pouvoir activer. Alors, second use case, donc là on est bon, un peu moins dans une logique de, vraiment de taux de conversion au sens e-commerce du terme, on est plus dans une logique vraiment de personnalisation de, de l'expérience client, donc on va en fait avoir un, un visiteur qui va se rendre sur le site euh, d'un assureur et qui va consulter euh, une page qui est dédiée donc, euh, au plan d'épargne retraite. Voilà. Euh, et cette personne a la possibilité de bénéficier d'un web callback. Euh, donc la personne va cliquer sur web callback, dans ce cas-là, va, va remplir un certain nombre de champs sur le formulaire. Et il s'avère que cette personne ne va pas, ne va pas aller jusqu'au bout, donc euh, elle ne va pas soumettre euh, ses soumettre informations. Mais ça n'aura pas empêché en fait la, la CDP du coup, directement l'ID CDP de pouvoir qualifier cette personne sur la base de son comportement sur votre site euh, et de pouvoir segmenter en fait l'ID digital de cette personne. Et donc là en l'occurrence il s'agit d'un individu euh, dont on va euh, pressentir qu'il a une affinité pour ce produit en particulier. Et là donc même logique en fait que, que précédemment, ce qui va être intéressant c'est que ben, cet cette ID digital euh, va être... Euh, reconnu dans votre cdp d'une part et d'autre part ce qui va être intéressant c'est que votre cdp va vous dire non seulement cette personne a un id digital mais en plus de ça il a un id device qu'on a, qu qu a collecté par ailleurs et on sait que cette personne utilise aujourd'hui votre application mobile donc en l'occurrence l'application mobile de, de l'assureur et donc ce qui enfin le, le point clé vraiment de, de la cdp Bon, encore une fois, ce n'est pas une révolution technologique, mais c'est ce qui fait la différence avec une DMP notamment, c'est cette capacité à gérer des ID qui soient vraiment multiples et à les réconcilier. Donc là, on va parler effectivement de tout ce qui est ID digital, ID device, euh, cookie, etc. Euh, et évidemment, tout ce qui est données individuelles. Donc là, en l'occurrence, on a reconnu qu'il s'agit d'un utilisateur de votre application mobile. Qui plus est, la CDP vous permet, au même titre qu'une DMP, d'aller chercher de la donnée third party. Donc là, en l'occurrence, bah, vous, vous, vous, vous avez acheté de la sursegmentation euh, par ailleurs sur une marketplace et donc vous avez aussi cette information third party qui est de vous dire bah, ce cookie là, cet ID là, c'est aussi quelqu'un qui est propriétaire d'un véhicule cette information vous pouvez aujourd'hui l'acheter sur le marché euh, et bien entendu on a également euh, toutes les informations qui sont, qui sont liées au consentement euh, de manière similaire au use case précédent et donc tout ça, ça nous permet quoi bah, ça nous permet d'avoir en fait toutes ces informations euh, contextuelles sur le, sur le client et de pouvoir activer de la manière la plus intelligente possible et donc là, enfin, un exemple d'activation, mais il y en aurait euh, des dizaines d'autres évidemment. Mais un exemple d'activation, ça serait de se dire, bah tiens, euh, cette personne-là qui euh, est venue sur mon site, qui a manifesté un intérêt pour un produit et qui n'a pas fini le formulaire de web callback, ben je vais essayer de la rattraper sur l'application mobile, par exemple, dans une logique de gestion de la pression commerciale et gestion de la pression marketing et en poussant directement sur l'écran d'accueil de l'application mobile, le call to action qui a fonctionné précédemment, à savoir être appelé par un conseiller à domicile. Donc ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, ce qu'on peut imaginer, en lien avec le use case précédent, c'est-à-dire que si vraiment on fait le lien entre ce qui se passe dans la CDP et ce qui se passe dans le CRM, et cette fois en mode push, c'est-à-dire c'est plutôt la, la, la CDP qui va retourner vers le CRM pour alimenter en fait euh, le téléconseiller, ce téléconseiller peut être informé de l'appétence de, de ce profil-là et de proposer par exemple une offre combinée, plan d'épargne retraite et éventuellement évoquer aussi l'assurance automobile de la personne, à la mesure où on sait qu'il est propriétaire d'une voiture. Donc là évidemment en termes de KPI impacté, au-delà de la satisfaction client, c'est éventuellement l'indice de cross-sell, upsell si tant est qu'on a un télévendeur efficace derrière qui arrive à closer sur cette base et sur, sur, sur l'écosystème nécessaire donc à la fois une CDP évidemment une, une application mobile et évidemment une plateforme de personnalisation qui permette de, de personnaliser notamment dans un, univers, dans un univers mobile Dernier use case donc là on est, on est plus dans une logique alors oui de, de retargeting mais surtout de, surtout de drive to store donc ça c'est des choses qu'on voit pas mal chez nos clients euh, retailers euh, donc évidemment toujours cette logique de se dire qu'on a un donc on a un point de départ en digital d'accord donc on a un visiteur qui va arriver donc sur le site du retailer en question euh, qui va euh, consulter donc un certain nombre de produits ici c'est des pc fixes pour les pour les gamers donc qui sont des machines assez assez spécifiques avec un coût et un panier moyen qui est relativement important euh, donc cette personne va ajouter euh, effectivement le, le produit euh, le produit au panier euh, mais va malheureusement abandonner va euh, enfin, malheureusement abandonner en fait, son, son panier. Alors aujourd'hui, évidemment, il y a tout un tas de techno, de, de retargeting qui existent. Euh, mais là, dans ce, dans, dans ce cas précis, ce qui va être intéressant, c'est là, pour le coup, de faire le lien entre ce comportement digital et de l'information euh, CRM qu'on peut avoir par ailleurs, voire de l'information qui est remontée en fait, directement de l'outil de gestion de caisse du magasin en question, vis-à-vis -vis duquel cette personne est déjà cliente. C'est ce que nous apprend en tout cas la CDP, donc encore une fois, qui va réconcilier la donnée. On apprend que cette personne, non seulement est cliente de la marque, mais elle est cliente dans un magasin et a priori dans un magasin en particulier. Donc il y a une logique de géolocalisation. Deuxième élément, on a une indication sur la valeur de ce client. Donc on sait que sur les 90 derniers jours, il a effectué au moins deux achats supérieurs à 300 euros. Euh, et enfin, on sait que c'est une personne qui réagit plutôt bien aux emails, donc encore une fois dans cette même logique de rapatrier de la donnée de, de, la donnée de campagne ou de la donnée média euh, directement dans votre, euh, dans, dans votre CDP. Et du coup, on, on, va, on va passer en fait, d'une vision purement digitale où on a juste une personne parmi des milliers ou des centaines de milliers qui ont abandonné un, un panier euh, à une fiche d'identité ou un segment en tout cas qui est beaucoup plus fin. Et qui nous permet, et qui est beaucoup plus actionnable en fait, qui nous permet de faire des choses. Typiquement euh, sur, sur sur la base de ces euh, de ses achats répétés à plus de 300 euros on a une forte indication sur la valeur client et donc on peut dire bah oui ça vaut le coup éventuellement de lui proposer une réduction à cette personne là parce qu'on connaît son coût d'acquisition euh, on connaît euh, en fait son sa lifetime value et donc a priori on va pouvoir lui faire une, une réduction sur mesure versus faire du moins 10% ou du moins 15% un petit peu à l'aveugle ce qui in fine peut euh, peut commencer à coûter euh, à coûter un peu cher et donc là effectivement l'exemple qui nous vient à l'esprit sur ce qu'elle a donc toujours dans une logique de drive to store on sait que c'est une personne qui est très appétente à l'email. Elle a un taux d'ouverture supérieur à 80%. Euh, et donc, euh, on va, pourquoi pas, lui pousser un coupon euh, directement, sur, euh, donc directement par email. Euh, et ce coupon pour, euh, pourra être. Euh, enfin, il pourra faire valoir ce coupon, du coup, dans le magasin euh, en question, qui est le magasin dont il est client. Donc, voilà un petit peu pour, euh, pour des approches vraiment pratiques de, de la Customer Data Platform. Alors. Ces use cases-là euh, requièrent effectivement un niveau de maturité euh, bon, qui n'est qui, qui pas, pas exceptionnel, hein, on n'est on, on pas sur, sur des choses extrêmement complexes, euh, mais malgré tout il faut quand même euh, voilà, savoir faire parler son CRM avec sa CDP, euh, il faut être à peu près sûr que la CDP en question onboard de manière native les canaux qui sont, qui sont les nôtres, sur lesquels on souhaite activer, ou à minima que cette CDP ait des connecteurs avec les canaux euh, qui, qui sont ceux qu'on souhaite, euh, qu souhaite cibler. Donc voilà, c'est donc y a, y a, pas évidemment aussi facile d'un point de vue opérationnel que ce que je présente là, euh, mais c'est pas non plus du domaine de l'inaccessible. Voilà, donc, et pour finir, l'idée c'était de, de vous faire en fait un, un overview euh, des forces et éventuellement des, des réserves en fait qu'on pourrait avoir sur ce type, type d'outils. Donc sur différents axes, sur l'axe de la data, sur l'axe des fonctionnalités et enfin sur, sur l'axe du, du projet. Parce qu'on est consultant donc on n'oublie jamais cette phase d'implémentation. Euh, alors sur la partie data, sur le type de données, je pense que vous l'avez compris, j'ai pas mal insisté dessus. Mais euh, la force en fait de la CDP ça va être justement cette gestion multiple des ID euh, et cette capacité à gérer des ID qui sont persistants dans le temps. Et donc ça suppose derrière de pouvoir lancer des programmes relationnels et de pouvoir suivre vos clients sur l'intégralité du cycle de vie. Versus travailler avec une DMP sur la base d'un cookie qui va être périssable au bout de X mois ou de X temps vis-à-vis euh, -vis de clients dont on aura perdu euh, la trace, d'autant que c'est euh, quasiment impossible d'historiciser par quoi que ce soit dans sa DMP. Donc on est vraiment, euh, la, la, la CDP va prendre le, le contre-pied de ça. Ça c'est le premier élément. Pour ce qui est du volume, encore une fois, on travaille sur de, donnée, euh, sur de la donnée first party. Contrairement à la DMP où on est sur de la donnée digitale anonyme, euh, la CDP vous permet de faire des choses intéressantes sans forcément avoir des, des volumétries incroyables en termes de segments. Euh, donc on, on, en, en général, les segments qui sont travaillés euh, sur une CDP sont des segments qui sont un peu moins volumineux et qui ont un très bon équilibre, en fait, justement, entre volume et, euh, et, et précision du segment. Alors pour ce qui est de la qualité, euh, bon, je dirais que c'est pas un outil qui, du jour au lendemain, de toute façon, va améliorer la qualité de votre donnée comme on dit, garbage in, garbage out, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'avez pas les process en place qui visent à ce que, justement, cette, cette qualité de données soit optimale, ce n'est pas l'outil qui va, qui, qui va solutionner quoi que ce soit. Par contre, on va travailler sur de la donnée first party, donc on part du principe que cette donnée bah, est qualifiée et a été, et a été collectée euh, proprement, euh, donc a priori, on, on, on a un niveau de qualité qui reste quand même euh, tout à fait raisonnable en termes d'activation de, terme derrière. Pour ce qui est des fonctions, euh, bon, je, vais, je vais passer rapidement, mais euh, effectivement donc de, de fortes capacités de segmentation, notamment pour les CDP qui intègrent directement des modèles prédictifs et des algorithmes ce qui est de plus en plus le cas je vous renvoie donc au, au chapitre qu'on a rédigé sur le, sur le sujet euh, la capacité donc à gérer des canaux d'activation en omnicanal, on en a parlé euh, et pour ce qui est de la sécurité et surtout de la compliance euh, les cdp sont en général équipés donc d'un module de consent management euh, et donc ce qui vous permet aussi bah justement de, de gérer ces consentements et de pouvoir activer en, en toute sécurité derrière alors pour ce qui est du projet, euh, alors effectivement, le, le time to market va être <coughs> plus ou moins long en fonction bah, du nombre de sources de données en fait, euh, qui vont aller alimenter euh, l'outil euh, et de la difficulté à intégrer sur la base de votre, euh, de votre système existant. Donc plus le legacy est complexe, plus les sources de données sont multiples, plus effectivement le, le, le time to market va être, euh, va être long. Pour ce qui est de la scalabilité et surtout de la capacité de passer à des use cases relativement simples, à des use cases plus sophistiqués et avec plus de volume, euh, bah, ça va dépendre en fait beaucoup, beaucoup de, de l'éditeur avec lequel vous travaillez c'est à dire est-ce qu'il est capable de rajouter des sources de données à la volée euh, est-ce qu'il est dans une logique vraiment de roadmap euh, et de se dire bah, sur la base de vos besoins je vais rajouter effectivement la capacité à rajouter non seulement des sources de données mais aussi de, de nouveaux partenaires d'activation euh, donc voilà donc là, je dirais que le, c est, c est, cette logique de scalabilité dépend vraiment en fait de, de l'agilité de la réactivité de, de l'éditeur avec lequel vous travaillez et enfin pour ce qui est du coût euh, de la solution, là encore c'est très très lié aux deux points précédents euh, et euh, ça dépend très très fortement en fait, de la complexité des, des cas d'usage que vous mettez en place, tant sur la partie source de données que sur la partie canaux d'activation. J'ai dû éclater le, le temps mais euh, je vous remercie en tout cas.